Bienvenue à tout le monde. Euh, on est ravi de vous avoir ce matin. Euh, C'était quelque chose qu'on a, voilà, qu'on a travaillé un petit peu euh, en, en fin d'année passée, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a envie de, de faire avec cette formation qui était, euh, qui, voilà, cette formation de base qu'on avait et qu'on avait envie d'approfondir, qu'on avait envie d'agrandir. Et du coup, on a, on a préparer quelque chose qu'on a envie de vous présenter aujourd'hui euh, pour pouvoir aller plus loin dans la pratique, l'expérimentation, la découverte de tous ces outils de, de gouvernance partagée. Et donc, euh, l'idée c'est de, de faire assez court, c'est exprès, je vous ai annoncé une demi-heure, c'est pour que voilà, vous puissiez caser ça juste avant le, le déjeuner. Euh, on, nous, on se force à pas trop s'étaler non plus, l'important c'est de passer l'information et de vous donner un espace où vous pouvez poser vos questions. Euh, par rapport à ces nouveautés. Euh, voilà, donc on va essayer de faire à peu près 15 minutes de présentation, donc c'est David qui va, qui va prendre la main par rapport à ça, et puis ensuite se donner euh, environ 10-15 minutes de questions réponses, sachant que bien entendu si vous voulez rester un peu plus longtemps après midi, euh, ce, nous, nous on sera là encore un petit peu derrière. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire en intro euh, en fait, c'est tout bon. Je vais vous faire passer un lien directement déjà de, de préinscription. En fait, on a, on a posé quelques dates par rapport aux formations que va vous présenter David. Mais l'idée aussi, c'est de, de récolter un peu vos, vos besoins et vos envies. Quelles sont les formations qui, qui vous intéressent dans, dans celles qu'on va vous présenter Et puis, euh, à, dans quel lieu vous, vous souhaitez les avoir pour qu'on puisse en fait compléter les dates qu'on a posées maintenant euh, par de nouvelles dates qui correspondent vraiment à, à là où vous êtes et à ce que vous avez envie d'approfondir. Euh, et donc ce lien, je peux le passer tout de suite ici. Voilà, en fin de présentation, je vous partage aussi le lien vers la présentation PowerPoint de David. Et puis, bah, je crois que j'ai tout dit. Donc euh, voilà, il y a plusieurs personnes de l'équipe de l'Instant Z qui sont par là. Euh, ah oui, d'ailleurs, euh, les collègues, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez compléter, ajouter ce qu'amène qu David. Et puis ensuite, je passe la main à David. Pourquoi Notamment parce que David, donc un cofondateur de, de l'Instant Z, a le rôle euh, catalogue de formation dans notre cercle pédagogie. Du coup, c'était la personne la plus à même de, de nous présenter ça maintenant. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc, David, à toi la main. Merci bien. Merci bien. Euh, donc voilà, je vous présente ce, ce catalogue pourquoi on a voulu cette petite réunion parce que comme à chaque fois qu'il y a du changement on change beaucoup de choses on change notamment les visuels puis il y avait une, une certaine inquiétude de, de vous perdre en route euh, mais aussi une envie de vous informer euh, des évolutions parce qu'elles sont susceptibles en tout cas pour les, les anciens participants, participantes de vous intéresser donc euh, euh, on ne va pas parler nécessairement de tout le catalogue mais d'une grosse modification euh, en 2022. Et cette grosse modification, eh bien, elle se porte sur euh, les trois éléments euh, qui sont représentés ici. Euh, trois éléments qui viennent de notre formation euh, de base « Gouvernance partagée, piloter une organisation agile ». Donc cette, cette formation, même si elle est passée par plusieurs noms, euh, ça fait depuis 2016 qu'on la propose dans un format trois jours ou deux jours et demi. Euh, et, puis, et puis, en fait, avec le temps, on est devenu un petit peu à l'étroit parce que depuis 2016, c'est-à-dire sur, sur cette durée de, de presque sept ans maintenant, eh bien, on, a, on, on a continué de se former nous aussi, on a inclus de nouvelles personnes qui nous ont amené de... De, de nouvelles techniques, on a commencé à collaborer avec d'autres collectifs qui avaient d'autres cultures et puis il y a plein de concepts qui sont venus renforcer l'approche de gouvernance partagée donc pour rappel, à la base on a démarré vraiment avec une optique holacratique sur la partie gouvernance partagée et sur une partie rêve du dragon pour, euh, le, pour tout ce qui est projet collaboratif et puis au fur et à mesure, bah déjà ces deux approches, et c'était notre objectif en, en démarrant l'Instant Z, elles se sont un petit peu imprégnées l'une de l'autre. Et en plus de ces imprégnations, il y en a eu plein d'autres. Donc là, j'en ai mis, mis quelques-unes. Une, une des grandes, c'était la, la création de notre modèle Z qui nous a amené à, à réfléchir à la globalité de ce qui nous semblait être une organisation saine, ce qui nous a fait rajouter des méthodes de prise de décision, ce qui nous a fait rajouter un certain nombre de types de, type de réunions dont par exemple la, la réunion de célébration et puis euh, sur les techniques de dynamique d'équipe, on a découvert Tuckman on a découvert euh, ce qu'on appelle le JTE c'est les, les aspects juridiques, techniques et émotionnels dans les conflits, etc. et à force de vouloir parler de ces éléments-là, eh bien notre euh, format 3 jours il s'est retrouvé euh, de plus en plus dense et on avait de plus en plus de retours euh, des gens de dire waouh c'était super mais je ne sais pas si je me rappellerai de tout et donc c'est pour réagir un petit peu à, cette, à notre impression d'être un petit peu coincé et à cette sensation d'être un petit peu débordé de nos participants et participantes qu'on a décidé de scinder cette formation donc au lieu d'avoir un format trois jours eh bien on va avoir trois formations thématiques chacune pouvant se décliner de deux à cinq jours alors, le 2 à 5 jours, je reviendrai dessus après. Mais là, ce qui est important, c'est les différentes thématiques. Tout d'abord, il y a les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la base de ce qui est nécessaire pour commencer à faire de la gouvernance partagée. C'est de savoir ce que c'est un cercle, savoir ce que c'est un rôle, connaître, différencier un certain nombre de modes de prise de décision, avoir expérimenté la prise de décision par consentement et ce genre de choses. Euh, et ça, en fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui connaissent. Il y a une grande différence entre 2016 et 2022, il y a de plus en plus de gens qui connaissent la gouvernance partagée. Il y en a pas mal qui ont fait, par exemple, le MOOC de l'Université du Nou, euh, ou qui sont déjà dans des organisations qui sont en train d'expérimenter à partir d'autres influences ou qui ont fait des formations dans d'autres groupes. Du coup, quand ils viennent et redécouvrent ça une deuxième fois avec nous, ben, il y a parfois un petit peu ce sentiment de redite. Donc, on a fait un format de jours avec ces éléments, qui est un prérequis pour la participation aux deux autres formations. Mais si ce prérequis a été fait avec un autre organisme de, de formation, comme l'Université du Nou, comme les Artisans du Lien, etc., eh ce n'est pas un souci. Les deux thématiques qu'on a voulu explorer, eh bien, elles sont directement inspirées de ce qu'on fait dans notre collaboration avec Gouvernance cellulaire, c'est-à-dire qu'on a une formation qui est spécifique sur la partie facilitation. L'idée c'est d'avoir plus de pratique mais aussi plus de théorie et plus de concepts pour avoir une bonne posture de facilitateur et de savoir mener des réunions. Souvent dans notre format trois jours il y a une voire deux personnes qui avaient l'occasion d'expérimenter ça. Là l'idée c'est vraiment que tout le monde ait l'occasion de passer dans ce rôle de facilitation voire dans le rôle mémoire qui le soutient. Et puis la troisième formation, eh c'est celle qui est destinée à transformer une organisation. On avait souvent des questions sur, oui, et dans mon organisation, on a une association, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, par quelle étape il faut que je passe, comment est-ce que ça s'architecturerait Et là encore, dans notre format trois jours, on était souvent à l'étroit pour travailler sur des cas concrets, pour amener les réponses dont les gens avaient besoin sur qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer et quelles étaient les étapes de mise en place. Et donc là, c'est deux jours ou plus à expérimenter un certain nombre d'outils permettant de définir justement les autorités, la structure, définir les étapes, sentir où le groupe a besoin avec des outils d'audit, de questionnaire, etc. pour aider les gens qui veulent transformer leur organisation. Pour l'instant, on l'oriente comme ça. Euh, Ce n'est pas pour devenir des transformateurs d'organisation en règle générale et déjà pour s'intéresser à la sienne dans laquelle on est. Si je passe un petit peu plus en détail sur ces trois éléments, eh bien, euh, on va retrouver des objectifs et un public cible. Je pense que c'est l'élément qui est le plus intéressant à vous partager ici. Donc, les objectifs des fondamentaux, c'est de rendre les gens capables d'interagir dans une organisation qui fonctionne déjà en, en gouvernance partagée. Donc, ça s'adresse typiquement à quelqu'un qui rejoint une organisation qui fonctionne en gouvernance partagée, Alors idéalement dans quelque chose d'assez proche de ce qu'on fait, et puis qui a besoin de former ce nouveau, ces nouveaux collaborateurs pour qu'ils se sentent à l'aise dans un espace de réunion, pour qu'ils sachent se saisir d'un rôle. Ou bien, ça permet aux gens qui ne connaissent pas du tout la gouvernance partagée de venir découvrir un petit peu ce que c'est pour se faire une idée, est-ce que ça m'intéressera ou ça ne m'intéressera pas pour mon organisation Le module euh, facilitation ou faciliter des réunions, eh c'est vraiment de former des gens pour tenir les réunions. Donc, rendre capables les gens de faciliter des réunions qui sont basées sur des processus euh, préconstruits et validés par le groupe. Donc, pour ceux qui connaissent le Lacracie ou qui ont fait des formations avec nous, c'est euh, des réunions opérationnelles, des réunions de réorganisation. Ceux qui font de la gouvernance cellulaire, c'est tous les formats complémentaires qui peuvent se rajouter à ça. Euh, par exemple, le, le, la réunion de sens ou bien euh, le, le temps de positionnement éthique, etc. C'est des processus préétablis qu'on retrouve sous différentes fiches. Et comment est-ce que je vais m'appuyer là-dessus pour tenir une discussion, une, une réunion Mais comment aussi créer les réunions de travail, les réunions collaboratives, les réunions d'émergence dont j'ai besoin et là aussi c'est d'amener des outils spécifiques pour concevoir un temps collectif avec un but pour entendre chacun, permettre à chacun de collaborer mais aussi surtout à un moment donné formuler une proposition et valider une proposition. Voilà donc si vous devez prendre le rôle de facilitation dans votre organisation si vous l'avez déjà fait, si vous facilitez déjà mais que vous voulez voir comment ça interagit avec la notion de gouvernance partagée, de rôle, de cercle, etc. Euh, ou bien si vous voulez gagner en légitimité dans cette posture-là, eh c'est peut-être une formation qui peut vous intéresser. Et puis la troisième, c'est la transformation. Euh, les deux objectifs principaux, c'est de rendre capable de définir une structure de base pour son, pour son organisation en gouvernance partagée et puis de définir les étapes, ça j'en ai parlé un petit peu avant. Donc voilà, si vous êtes déjà dans un fonctionnement collégial ou bien que vous êtes une organisation classique de taille raisonnable, de taille humaine, euh, et bien ça vous fournit les bases pour imaginer la transformation. Voilà. Et puis si vous avez déjà essayé et puis que ça n'a pas trop bien marché, ben peut-être que c'est aussi l'occasion de venir collecter un certain nombre d'infos. Je parlais de 2 à cinq jours tout à l'heure. Eh euh, nous, on a toujours cette envie de réussir à passer un maximum de choses, finalement, de valoriser le temps que vous mettez à disposition de la formation, donc d'être euh, concis, d'être précis, d'être exact. Mais euh, il y a aussi des gens qui ont besoin de prendre plus de temps. Et c'est pour ça qu'on se laisse cette liberté en gardant les mêmes objectifs pédagogiques sur chacune des formations, de simplement varier la durée et les, ver les, les versions à 4 ou 5 jours, et bien on les a appelées les formations immersives en gros, l'idée c'est de garder plus ou moins le même apport théorique mais de faire plus d'exercices individuels ou collectifs de faire plus de serious game ou de jeux de rôle euh, de travailler avec le corps de façon euh, complémentaire et puis d'augmenter les temps d'échange, de partage d'expérience de soutien mutuel des membres à la formation. Donc voilà, mêmes objectifs pédagogiques, mêmes acquis, mais avec plus de pratiques. Alors là, je vous ai parlé essentiellement de ces trois modules qui viennent directement de la gouvernance à partager et piloter une organisation agile. Autour de ça, vont continuer de graviter un certain nombre d'autres formations qu'on va prendre le temps de mieux redéfinir euh, ces prochains mois. Il y a pas mal de ces formations, notamment celles en, en communication qui sont tombées avec le Covid, parce que c'est assez difficile de réunir des gens pour les faire se gueuler dessus dans cette période <rire> et pour essayer de, de travailler sur ces notions de communication. Mais euh, là, on a trois formations, celle sur la communication assertive, celle sur la résolution de conflits, et puis celle sur designer un projet collaboratif euh, qui, sont, euh, qui viennent directement enrichir ce module de base à travers, euh, je n'aime pas tellement le terme soft skill, mais ça fait partie voilà, de ces, ces façons d'être, comment est-ce que je parle, comment est-ce que je perçois l'autre quand euh, il y a frottement, euh, comment est-ce que je me mets dans un esprit collaboratif euh, quand il s'agit d'imaginer où est-ce qu'on pourrait aller ensemble donc restez un petit peu attentif soit on fera une petite présentation comme ça quand on aura fini de les, les reformaliser euh, ou alors elles apparaîtront simplement sur notre site internet je crois qu'il y en a déjà une qui est planifiée euh, sur la partie conflit. l'occasion d'attirer votre attention sur les prochaines dates donc là on, on débute sur les, les deux premières dans, euh, enfin sur les deux deux formations, euh, facilitation et transformation. Sur ce premier semestre, on tâte voilà, on on un petit peu le terrain. Vous voyez qu'il y a assez peu de dates. En mars à Bienne sur la facilitation, en juin à Genève, dans un format un peu particulier, parce que en collaboration avec Gouvernance cellulaire et avec Jean-Luc Christin. Donc, elle sera teintée Gouvernance cellulaire plutôt que d'être teintée modèle Z. Et puis, euh, la transformation en juin à Genève. Et puis par contre le module de base, eh bien on continue de le faire régulièrement, surtout on le fait tourner, on le fait tourner plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent où on était surtout sur Bienne et sur Genève et là on rajoute des dates sur Lausanne, sur Vevey et potentiellement sur Fribourg en juin, on va sûrement la déplacer. Ça se décidera prochainement. Et puis il y a deux dates en italique pour en mars à Montpellier et en avril à Dolmérac. Del... Ouais, à... C'est ça, Dolmérac. Merci. Voilà, donc ça, c'est l'équipe la, la, française qui est représentée ici par, euh, par Maxime et par Jérôme, eh bien, qui commence à euh, diffuser ces formations sur le territoire français. Oui, donc, donc il va y en avoir en Bretagne aussi. Il y en a une qui commence demain, il reste de la place si jamais. Et puis et on donc, aura encore. C'était en... pas complet? Eh ben, okay. eu, euh, euh, COVID et j'ai eu six voilà, habitations Covidées, donc il y a de la place. Purée. Oui. Alors, du coup, encore de la place pour, pour celle-là, si, si jamais, qui commence demain. Et puis, une autre de prévue, euh, Maxime Il euh, bah, y a une date qui est en train de se caler euh, autour du 20 février par là, en plus petit comité que j'animerai seul, du coup. Et euh, je pense que je vais programmer euh, clairement une date tout publique euh, au mois de mars ou plus tard avril. Mais ce sera bientôt, dans, dans une semaine ou dix jours, je, je vais caler ça. Merci. Et du coup, ça me fait, euh, ça me fait euh, directement euh, le lien sur euh, cette page-là. Euh, donc, les dates, euh, les diffé ces différentes dates, eh bien, vous les retrouvez sur la page « Agenda » du site Internet. Donc c'est à instantz.org slash calendrier de formation vous la retrouvez dans les menus et puis vous retrouvez euh, la liste des différentes formations vous voyez qu'il y a un petit euh, système de drapeau qui vous permet assez facilement de savoir euh, si c'est en Suisse, si c'est en France et dans quelle région plus spécifique euh, elle est située et puis euh, vous retrouvez euh, sur, euh, à cette adresse en cliquant sur les boutons euh, informations et réservations les fiches descriptives avec les objectifs pédagogiques, avec euh, les objectifs généraux, la description, le contenu de la formation, etc. Donc, toutes les, toutes les infos sont disponibles euh, à cet endroit-là. Et au principe, c'est tenu à jour aussi régulièrement que possible. Et puis, il y a un lien sur, ce, sur cette page. Euh, Peut-être que tu en diras un mot, euh, Benjamin. C'est euh, un petit sondage pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse, dans quelle région. Comme vous avez vu, hein, je vous ai dit, on avait été un petit peu frileux peut-être sur la programmation de ces deux nouveaux modules sur ce semestre. C'est aussi pour se laisser la possibilité de, de capter euh, où il y a de l'énergie et où on peut aller. Donc, n'hésitez pas à remplir, faire part de votre intérêt et puis ça nous aidera à, à, à organiser des, des rencontres dans ces régions-là. Parfait, voilà, je crois que j'ai tout ce que je voulais. Merci beaucoup, David. Je vais vous partager euh, dans deux secondes le, le lien vers la présentation euh, PDF, si vous souhaitez, mais je veux surtout vous passer la main. Euh, voilà, Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont une question, besoin euh, de clarification Olivier Oui, Oui. oui moi, je une question sur le, la, le module « Transformer les entreprises » sur deux jours, là. Euh, moi, j'ai participé à ta, à ta formation, hein, David, à euh, l'ancienne de, de trois jours, on avait fait deux jours et demi. Euh, Est-ce qu'en termes de contenu, il y a des éléments nouveaux eh bien, On reprend les mêmes, on approfondit un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce module, finalement, de transformation par rapport à ce qu'on a déjà vu Oui, on va, on, va plus, euh, on va plus creuser l'architecture en cercle avec des exercices pratiques autour de ça on va regarder comment ça se combine notamment avec les structures juridiques ou comment ça peut se combiner avec les structures juridiques et puis on va s'appuyer aussi sur des éléments qui viennent de gouvernance cellulaire comme par exemple le curseur managérial euh, et, et les niveaux de délégation qui permettent de définir collectivement euh, les, euh, euh, comment est-ce qu'on se répartit l'autorité donc ça, c'est des choses qu'on a juste énumérées, mais on n'a pas fait d'exercice pratique par rapport à ça. On n'a pas poussé des exercices dans le, la version 3 jours. Et là, ça sera vraiment l'occasion, soit sur euh, les situations des gens, soit sur des situations fictives, de se poser la question et d'expérimenter comment ça peut être euh, décliné. Est-ce que ça répond Oui, alors mm -hmm. ça va être intéressant. C'est valable aussi pour des structures un petit peu comme la mienne, assez grosse, assez, assez lourde. <rire> Ouais, c'est plutôt je, association ouais, c'est pas nécessairement association ça peut être PME aussi mais c'est vrai que pour des grosses structures comme la tienne euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à fournir encore suffisamment d'éléments euh, dans un format de 3, 4 jours pour, euh, pour vraiment euh, appréhender une transformation de cette ampleur okay. je ne voudrais pas faire cette promesse en tout cas aujourd'hui ouais. Okay. Mais, mais, mais dans des, je pense dans des grosses euh, organisations, ce qui peut être intéressant, c'est pour les personnes qui, qui mènent des Souvent, il y a des projets pilotes. Enfin, il y a des groupes de travail dans ces grosses organisations qui veulent aller vers une transformation de leur gouvernance. Un groupe de travail qui va plancher sur la question. Ok, si on se réorganise, comment ça se passe Quelle serait la nouvelle structure, etc. Et pour les personnes qui sont dans ces groupes de travail là, ben, cette formation peut être intéressante parce que ça vous amène. à... Enfin, voilà. Euh, il me semble que ça vous, ça vous amènerait des outils et puis un espace de, de questionnement sur, sur ce que vous êtes en train en fait, de, de faire chez vous à l'interne. Ouais. Ouais. Ok, ouais, je, je regarderai peut-être en direct avec David, ça m le sujet m'intéresse parce que je suis en train d'initier la démarche, euh, mais il faut que ça soit ciblé un petit peu sur nos besoins. Est-ce qu'il ne faut pas faire du sur-mesure peut-être pour nous Enfin, on verra. Je, je, je regarderai en direct avec vous si j'arrive avec plaisir ok, merci est-ce qu'il y a d'autres d'autres demandes, questions Moi, je vous laisse, je dois filer Ça merci, bonjour merci, journée. Olivier. merci, merci. merci. Ciao, ciao. ciao Soraya salut tout le monde, merci pour cette présentation j'ai une question par rapport à la formation facilitation que tu as annoncé euh, David en disant qu'elle allait être plus axée euh, gouvernance cellulaire de fait de l'intervenant, si j'ai bien compris. Et j'aurais bien voulu savoir euh, quelle est la différence en fait entre une formation qui sera vraiment instant Z dans, dans, par rapport à ce thème-là et puis euh, cette formation-là de juin. Mm -hmm. euh... Alors, la, la gouvernance cellulaire, c'est une autre forme de gouvernance constitutionnelle. D'accord. Il y a une constitution gouvernance cellulaire qui est un document que vous pouvez trouver en libre accès sur le site gouvernancecellulaire.org. Euh, et puis, euh, comme, comme notre environnement du modèle Z à nous, il y a des éléments cœur, il y a un certain nombre de précisus préétablis, euh, mais c'est un, un petit peu moins cadré, c'est un petit peu plus... Euh, c'est un peu plus une boîte à outils où chacun peut se saisir des outils qui lui semblent parlants. Donc, euh, euh, et Les outils ne sont pas tout à fait les mêmes, donc on s'appuiera sur les processus et les outils qui sont définis dans la constitution gouvernance cellulaire plutôt que de s'appuyer sur les fiches pédagogiques de l'Instant Z, de la constitution de l'Instant Z, etc. Euh, après, pour tenir une posture de facilitation, pour faire l'expérience d'une posture de, de, de facilitation, il y, a, il, y a, il y aura assez peu de différence. Et mmh. Dans nos objectifs à terme, c'est de se rapprocher de plus en plus de gouvernance cellulaire. Donc, euh, donc euh, moi, comme j'étais formateur avec Jean-Luc dans ce cadre-là, euh, ça ne sera pas très différent. Je ne sais pas si ça répond. Oui, merci. Merci, merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent en profiter ah, David, David, oui. Oui. David oui. Est... oui. oui, bonjour tout le monde. Euh, merci pour la présentation. Et, euh, ouais, je voulais savoir, si, euh, bon, ben c'est par rapport aux formations complémentaires, euh, c'est dans le pipe quelque chose par rapport au rêve du dragon C'est quelque chose qui est toujours euh, vivant et central euh, chez vous ouais. euh, Oui, oui, alors c'est... Euh, comme je disais, un hein, rêve du dragon, ça a vraiment teinté notre pratique de la gouvernance partagée. Donc, euh, les, les cinq espaces euh, sur lesquels on s'appuie, euh, sens, rêve, euh, plan, action et célébration, ça vient directement du rêve du dragon. La réunion de célébration, la réunion d'orientation sont conçues à l'aide des outils du rêve du dragon, etc. Donc, euh, la philosophie euh, du rêve du dragon est, est, est, a complètement intégré notre pratique de la gouvernance partagée. Euh, les, il reste quelques outils euh, qui sont des outils d'émergence collective euh, qu'on qu n'a pas intégrés dans ce, dans ce, là-dedans. Et puis, c'est là que va se faire la connexion avec le module que j'ai montré tout à l'heure, avec deux options, en gros. Ce qu'on a fait beaucoup avec le rêve du dragon aujourd'hui, c'est l'amener dans le milieu associatif, pour lancer des projets. En gros, on est une équipe, on a envie de faire un projet. Pour se mettre ensemble, on crée du lien à travers euh, cette, cette approche-là. Et nous, on a envie de l'amener aussi dans le milieu de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est, est déjà un groupe constitué, on fonctionne déjà en gouvernance partagée, mais on lance un événement de type festival, de type manifestation, de type euh, euh, projet de développement, etc. Et on a envie de démarrer ça en bénéficiant de l'intelligence collective. Et donc, euh, on va voir si on doit différencier un petit peu ces deux approches, mais ça sera toujours en utilisant les mêmes outils. Et c'est toujours présent, en tout cas, euh, c'est toujours aussi utile de s'appuyer sur, sur cet environnement-là. Est-ce que je te réponds, David euh, David. Euh, que, mais du coup, il n'y aura pas forcément une formation qui... Euh... Qui se concentre un peu là dessus alors pour l'instant on l'a toujours le euh, le designer un projet collaboratif mmh. euh, elle, euh, on, on l'a toujours au catalogue et elle doit toujours être planifiée ouais. euh, est qui est planifiée ou... en france typiquement euh, on... ouais. ouais. ouais. ou ensuite euh, en suisse pour l'instant effectivement on n'a pas encore on n'a pas encore planifié du coup euh, ouais on ça vous développer. intéresse voilà n'hésitez pas à le mettre dans le dans le formulaire d'inscription, de, de préinscription là, mais, euh, mais voilà, l'idée c'est de continuer à les donner. Après ce que disait David, c'est que voilà, sur la question, est-ce qu'on continue à les donner de la même manière qu'on a fait jusqu'à maintenant, ou on, on essaie d'adapter un petit peu, tout en gardant hein, le, le rêve du dragon et l'esprit du rêve du dragon, ça ce sera à voir dans les, dans les prochains mois. Merci. Christian. Oui Bonjour à tous, Bonjour. merci pour votre super présentation et puis un film qui m'anime au plus profond. Euh, moi, je suis intervenant, j'ai mon propre méthodologie d'intervention pour transformer les organisations. Et en fait, j'impulse de l'agilité et puis de la gouvernance partagée à le partage du pouvoir, mais ce n'est pas mon cœur de métier. Et en fait, moi, je donne envie aux organisations d'aller dans cette direction. Ça, ma, moi, c'est ma vocation et c'est mon envie. Et de, de, de, de donc, donc, selon la stratégie d'ulter en fait d'impulser en fait des cellules comme ça qui vont fonctionner comme ça gentiment dans ces modalités là. Donc, vous avez une question et puis une demande directe à ça. Donc je connais bien toutes les modalités d'agilité en fait, hein, tous les fondamentaux de la gouvernance partagée, pas en détail. Et je me suis demandé si euh, je ne pouvais pas suivre euh, la deuxième formation en fait hein, qui est beaucoup liée sur la facilitation parce que moi je trouve que en fait la facilitation c'est la manière la plus opérationnelle, la plus concrète, la plus tangible de rentrer dans une organisation de l'agilité et de la gouvernance partagée. En fait, j'aime bien cette approche très pragmatique des choses. On de fait goûter à un client ce, ce mode opératoire. En fait, il y prend goût et ensuite il s'intéresse au reste. Alors voilà, c'était une question, remarque et demande en même temps. Effectivement, la facilitation, c'est aussi pour ça qu'on en fait un module à part entière. C'est assez central en fait dans, ouais, dans les différentes pratiques. Voilà, pour aller vers un changement de gouvernance. Souvent, le, le rôle facilitation est assez central. Euh, et du coup, ouais, un, un, quelque chose auquel ça me fait penser. Je ne sais pas si ça, si ça répond vraiment à, à, à la question, mais c'est le fait que l'idée pour faire le module facilitation de transformation, c'est que vous ayez soit fait euh, les fondamentaux pour avoir une idée voilà, de, de l'ensemble des outils de base de gouvernance partagée, avant d'aller creuser la partie facilitation, la partie transformation. Maintenant, si vous avez fait d'autres formations qui sont, qui sont similaires, ben, bien entendu, vous pouvez aller directement à la facilitation. Par exemple, c'était une des questions, non Christian ouais, C'était une, ouais. une question, hein. et moi, je serais très intéressé à la suite chez vous, avec également des années en projet collaboratif. C'est ça, c'est ma façon de faire en fait, hein. j'identifie je, je, un cluster favorable dans une organisation et puis j'y vais avec eux après. Et après, il y a toute la mécanique qui vient autour après et ça permet à une organisation de douter dans des endroits favorables à ces, toutes ces mécaniques auxquelles je crois profondément et puis de le faire de manière très pragmatique euh, sans avoir forcément une décision stratégique longue, coûteuse et parfois qui ne se prend jamais. Oui. Donc j'apprécie votre aspect très méthodologique et puis je pense que je très intéressé à échanger plus profondément sur ces aspects-là avec vous, hors webinaire. De toute façon, les, les, la notion de prérequis, c'est vraiment pour que les gens se posent la question « Ok, est-ce que, est que je suis déjà au clair par rapport à, à ces prérequis ?» Et puis, en cas de doute, le, le contact direct est toujours possible pour discuter. Nous, c'est pour avoir la possibilité de, à un moment donné, dans la formation, de dire ok, là-dessus, on ne revient pas parce que ça faisait partie des prérequis. Désolé de ne pas l'avoir, peut-être. Enfin, en tout cas de ne pas, de pas se sentir coupable d'arriver avec des.. De, de, de répéter des choses pour des gens qui, qui l'ont déjà donc voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas à nous contacter pour évaluer juste par rapport à l'expérimentation de la facilitation dans le module des fondamentaux, on expérimente le fait d'être facilité D'accord. donc c'est-à-dire que nous autres formateurs, on va faciliter un certain nombre de réunions ça va permettre de sentir ce que c'est il y a un ou deux participants qui vont peut-être faciliter un, un petit bout de réunion euh, mais dans la formation à la facilitation, là, on va faire un tournus, on va faire des, des, des longues réunions, où tout le monde passera, on se donnera du feedback sur la facilitation de chacun, etc. Donc, c'est plus cet aspect pratique qui est mis en avant. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Merci, Christian. Du coup, David, je propose qu'on coupe l'enregistrement le, ici. Il oui, est midi 5. Et euh... Et du coup, voilà, sentez-vous libre si vous voulez partir de, de nous quitter maintenant. Si vous voulez rester un peu plus longtemps, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Nous, on reste un, un petit moment encore, encore avec vous. Voilà.